Salut à toi seigneur de guerre et bienvenue sur Creative Wargame, c'est Amy, et avec moi on va éplucher le codex supplément Léviathan. Alors déjà pour recadrer un petit peu euh, ce supplément, il intervient dans la campagne Octarius qui est une zone de guerre euh, qui oppose euh, principalement les orques et les Tyrannites de la flotruche Léviathan. Euh, pour recontextualiser un petit peu cet affrontement, en gros la flotte ruche Léviathan qui est la troisième flotte ruche après euh, Behemoth et Kraken a arrivé euh, dans la galaxie avec pour Léviathan la particularité d'arriver par le dessous du plan galactique et d'ainsi de surprendre un peu tout le monde et de menacer euh, tout de suite les planètes importantes euh, dont Terra de l'intérieur. Euh, et pour contrer ça, un inquisiteur, l'inquisiteur Kryptman, euh, a fait le pari euh, de dévier la flotte ruche Léviathan vers un empire orc, qui était évidemment en guerre avec l'imperium dans le but que les deux ennemis euh, s'annihilent. Euh, malheureusement pour lui, euh, les orques et les tyrannides euh, sont quand même des races euh, xénoses qui ont la fâcheuse tendance de prospérer dans la guerre. Euh, pourquoi bah déjà, les orques, quand ils aiment la guerre, ils vivent que pour ça, donc eux, ça leur pose pas du tout de souci d'être en guerre permanente, bien au contraire, parce que ça va engendrer des orques plus forts, plus résistants et plus coriaces. Les tyrannides, pour leur part, ils vont se goinfrer de la biomasse énorme des orques, et ainsi, ça va finalement renforcer, malgré les pertes, la floche ruche léviathan Moralité, notre ami Ritman, bah son pari, il a certes, Permis de gagner du temps, néanmoins il risque dans un futur proche de se retrouver avec deux problèmes plus importants qu'il l'était initialement. Donc voilà un peu pour donner le cadre spatio-temporel de, de ce supplément et on va parler un petit peu de Léviathan maintenant en termes de jeu. Alors Léviathan c'est une flotte ruche qui avait donc comme, comme bénéfice de flotte ruche d'obtenir un Finopen à 6 à condition d'être à 6 pas d'une unité synapse. Donc, ça, ça voulait dire quoi Ça voulait dire qu'à la différence des autres flottruches, euh, il fallait, pour bénéficier de son trait, d'avoir un réseau synaptique encore plus développé euh, pour obtenir le maximum de bonus en tyrannide. Euh, les gens le savent, c'est la flottruche que je jouais et que j'ai toujours joué depuis que je joue tyrannide, parce que j'aime bien avoir le dernier mot sur le retrait de mes figurines, donc j'aime bien cette notion de Philnopen, et je trouvais, en plus, moi qui aimais beaucoup les guerriers, euh, initialement en V8, euh, je trouvais que le Finopen marchait bien sur cette unité parce qu'elle avait des possibilités de casser le séquençage des dégâts et qu'il faille par exemple 2 dégâts 2, voire 2 dégâts 3 pour détruire une figurine et que ce soit toujours efficace dans le cas d'un dégât. 1. Donc je trouvais cette flottruche intéressante. En, en termes de jeu, c'est une flottruche plutôt défensive avec un bonus défensif, mais qui pouvait jouer euh, entre guillemets n'importe quelle unité, n'importe quelle unité obtenait un Finnopen, donc était un petit peu meilleur que, euh, que initialement, que de manière générique. Euh, toutefois, c'était pas une flotte ruche spécialement agressive comme pouvait l'être Chronos, ou euh, de tir comme pouvait l'être Chronos. Donc en gros on se retrouve avec une, une flotte rouge plutôt polyvalente et moi j'aime bien la polyvalence dans le jeu donc ça m'allait très bien. Donc on va rentrer dans, le, dans ce supplément tout de suite en attaquant par les traits de seigneur de guerre. Alors, les traits de seigneur de guerre, il y en a trois dans ce supplément, mais je vais me permettre de vous rappeler le trait de seigneur de guerre générique de Léviathan, qui est le trait euh, adaptation parfaite. Euh, ce trait-là, il permet quoi Il permet d'obtenir euh, une relance unique par round de bataille. Vous pouvez relancer un jet de touche, blessure, dégâts, advance ou de sauvegarde effectué par le seigneur de guerre. Euh, moi c'était un trait que j'aimais beaucoup que j'ai beaucoup joué en V8 et que j'ai cessé de jouer euh, avec la sortie euh, du Psychic Awakening parce que dans le Psychic Awakening on avait une possibilité de remplacer son trait de Seigneur de guerre par une adaptation et comme beaucoup de joueurs tyrannides euh, je trouvais que c'était meilleur donc on a eu une sorte de désuétude pour les traits tyrannides quelle que soit la flotte ruche euh, donc on les jouait plus euh, toutefois, cela va changer avec ce supplément car on a un ajout de trois autres traits de seigneur de guerre euh, que je vais vous citer maintenant. On va commencer par le meneur dessin. Donc à votre phase de commandement, vous allez pouvoir choisir une unité infanterie, bête, nuée, léviathan, à 9 pas de ce seigneur de guerre, et jusqu'à votre prochaine phase de commandement, vous allez pouvoir faire une relance des touches intégrale. Euh, très honnêtement, c'est très fort, déjà parce que c'est à 9 pas, donc vous n'êtes pas forcément obligé de laisser votre personnage à proximité de la troupe que vous buvez bon, voilà, la laissez à 9 pas, mais c'est tout de même plus flexible qu'une bulle à 6 par exemple. Donc personnellement, je trouve ça très fort ce trait, euh, ça va rendre certaines unités beaucoup plus létales et beaucoup plus stables, je trouve. Euh, par exemple, les Avian d'une Full reroll euh, par rapport à Chronos, euh, le gain n'est pas énorme. En fait, vous allez juste relancer les deux en plus puisque vous aviez déjà une relance des 1 avec Chronos. Toutefois, euh, c'est très fort parce que ça va vous permettre de moins être impacté par tout ce qui est des modifications au jet de touche. On pense par exemple au couvert dense qui posait beaucoup de problèmes en Eviard dans Chronos, et en plus de ça, euh, désormais, ça va marcher sur des unités au corps à corps. Donc on peut parfaitement envisager des builds euh, avec des full rerolls sur des unités qui ont des CT faibles. Euh, je pense par exemple aux Ormagaunt. Évidemment, aux Gaunt avec des dévoreurs ça va marcher très bien. Donc voilà, ça va fiabiliser certaines unités qui clairement manquaient en tyrannie. Donc je trouve que personnellement, que c'est le meilleur des traits qui nous est proposé euh, pour les l'Eviathan. Ensuite, on va passer au trait adaptation stratégique. Donc, après que les deux joueurs se soient déployés, mais avant le début du premier round de bataille, choisissez deux unités Léviathan de votre armée qui sont dans votre zone de déploiement et vous pourrez les redéployer. Euh, plusieurs intérêts à ça. Déjà, euh, vous allez pouvoir les remettre en frappe en profondeur, enfin en réserve stratégique, sans payer des points. Donc, ça, c'est une très bonne. Euh, c'est plutôt utile hein, comme, euh, comme buff parce que ça va vous faire économiser des points de commandement. Ensuite, euh, à noter que vous ne redéployez ces unités pas après savoir qui commence. Donc, ça sera vraiment directement après euh, le déploiement des deux armées. Et donc, ça permet euh, sur un plan de jeu de faire des flancs refusés par exemple, ou de positionner des unités de manière défensive pour ensuite les repositionner de manière agressive, ou inversement, de positionner des unités très agressivement en vue de les redéployer de manière moins euh, moins offensive, mais votre adversaire s'est déployé en conséquence. Donc ça apporte un outil stratégique que personnellement je trouve intéressant, euh, mais euh, en tyrannie, on ne va pas avoir non plus énormément de choix de traits. Donc malheureusement, je pense que celui-là n'est pas le plus utile, mais son intérêt est important. Euh, par ailleurs, euh, il y avait un trait, euh, des, des traits de seigneur de guerre tyrannide euh, générique, qui permettait de redéployer exclusivement son seigneur de guerre. Là, attention, vous redéployez deux unités, mais elles ne peuvent pas être votre Warlord. Donc, entre guillemets, ces deux traits restent complémentaires, car ils ne ciblent pas les mêmes unités. Troisième et dernier trait de ce supplément, le commandeur gel statique. Alors, ça, c'est très particulier comme système. En gros, vous n'allez pas gagner de traits particuliers. Toutefois, vous allez obtenir le choix au début de chacun des rounds, même si vous ne commencez pas, vous aurez ce choix, pour accéder à n'importe quel trait des flottes ruches autres que Léviathan. Alors je m'explique, dans le livre générique Tyrannide, vous avez une page de traits de seigneur de guerre, accessible pour les autres flottes Et bien là, ce trait-là va vous permettre de changer de trait à tous les tours en piochant dans les traits hors Léviathan. Notez que vous ne pouvez pas prendre le trait adaptation parfaite dont j'ai parlé au début, qui était le trait générique Léviathan. Ce sera forcément un autre trait. Alors, parmi ces traits-là, je me permets de vous les rappeler, il y en a plusieurs d'intéressants, très situationnels, mais entre guillemets, quand on choisit, le situationnel devient opportun, donc c'est plutôt intéressant. Euh, vous allez avoir celui de Kraken, l'anticipation qui va vous permettre de faire en sorte qu'une unité tape en premier. C'est très utile pour, euh, pour reprendre la main sur, euh, sur le tour adverse sans utiliser des points de commandement. Tout simplement parce que si votre adversaire charge et vous, vous tapez en premier, vous êtes tous les deux considérés comme tapant en premier, et donc l'alternance se fera comme si aucune des deux n'avait chargé. Donc c'est intéressant, ça va vous permettre de reprendre la main. Je pense à ça sur une unité par exemple de Genestiller. Votre adversaire active une première unité, hop, et vous interceptez gratuitement grâce à ce trait de guerre avec une unité de Genestiller. Pourquoi pas C'est intéressant, comme je l'ai dit, situationnel, mais intéressant. Ensuite, on a le stratagème de Jumangul qui va vous permettre d'ignorer les couverts pour les unités euh, Tyrannie, donc de votre flotte ruche à trois pas. Donc ça, c'est une ignore cover. Bah, par exemple sur une unité comme l'Exocrine ou le Tyrannofex, c'est parfaitement intéressant. Ça leur donne virtuellement un plus 1 en PA. Euh, c'est intéressant. Sachez que vous n'ignorez que les sauvegardes du haut couvert. Vous n'ignorez donc pas le couvert dense ou euh, ce genre de choses. Donc euh, c'est un petit peu restreint. Toutefois, euh, si votre adversaire est à couvert, ça veut ni plus ni moins dire que vous allez euh, en fait lui priver sa sauvegarde. C'est également très intéressant. Euh, typiquement sur un prince euh, qui serait en dévoreur, euh, avec ce trait, eh ben, votre prince va ignorer les couverts, les sauvegardes du haut couvert. Ce qui veut dire que même en ignorant les, les... Vous allez accéder à un ignore cover et ça va vous permettre par exemple de sortir très facilement des unités comme les commandos orques avec des armes qui à base de base auraient eu beaucoup de mal parce que n'ignorant pas les couverts. Mais là vous allez accéder à un ignore cover qui va du coup réduire dans le cas des commandos de moins 3 à leur sauvegarde puisqu'en fait ils ne seront plus considérés comme un couvert donc ils passeront d'une sauvegarde à 3+, à une sauvegarde à 6+. En stats c'est plus du tout la même histoire. Donc dans la méta, ce trait peut être parfaitement adapté. Ensuite, vous avez le stratagème le trait de seigneur de guerre chronos, la fin d'âme, qui permet euh, à chaque fois qu'un psycheur ennemi va rater un sort, euh, pas que vous allez le dissiper, qu'il va rater, qu'il qu va être trop mauvais pour pouvoir passer l'ombre dans le warp, vous allez lui mettre gratuitement des trois mortels. Euh, ça c'est intéressant, surtout si vous le combinez avec le stratagème Fissure Warp que l'on trouve dans le Psychic Awaking, qui fait strictement la même chose. Donc, vous allez mettre deux des trois mortels euh, sur un psycheur. J'aime autant vous dire que si ce brave psycheur fait en plus un péril, le machin va prendre 3D3 mortels, euh, il risque de mal le vivre, ce, ce petit bougre. Donc, pareil, intéressant, situationnel contre les armées psychiques mais parfaitement intéressant. Euh, donc voilà. Et le dernier trait, c'est celui d'Hydra, ça s'appelle Régénération sans fin. En fait, au début de chacun de vos tours, vous allez jeter un dé euh, par PV perdu par votre seigneur de guerre, admettons un prince qui aurait perdu. 10 PV, il lui en resterait 2, vous allez lancer 10 dés et sur chaque 6, vous allez récupérer un PC. Intéressant, ça va permettre potentiellement à un prince en mauvaise posture de récupérer certains, un, certains, certains PV et ainsi de le rendre peut-être de passer un palier dégressif ou ce genre de choses. Situationnel, mais comme j'ai dit tout à l'heure, le situationnel devient opportun quand on le choisit. Donc en bilan de ce trait de Seigneur de Gain, je le trouve intéressant. Il n'y a rien qui me semble réellement aussi fort qu'une full reroll qu'on a pu voir avec le, le chef de la meute. Toutefois, ce trait en deuxième trait me semble vraiment intéressant pour, pour pouvoir varier entre guillemets selon son besoin. En bilan des traits de seigneur de guerre, bah globalement on en a trois, je ne vais pas revenir sur l'adaptation parfaite que je trouve un petit peu polyvalent mais intéressant, mais on a le, le meneur des seins qui est clairement un buff offensif qui va grandement aimer, aider la létalité pour euh, en gros, pour exemple, un pack de Havyard Leviathan avec ce trait va tirer plus fort qu'un pack chronos, euh, qu'on pouvait voir de manière assez commune avant. Donc c'est un très bon trait. Ensuite, l'adaptation stratégique me semble un peu en dessous, Mal malgré tout, ça vous permet euh, de faire du entre guillemets, du main game pour euh, entre guillemets, piéger votre adversaire. Et il faut le de savoir dans, dans le jeu certaines parties se gagnent ou se perdent en fonction des choix du déploiement. Donc vous offrir cette « adaptabilité euh, » postérieurement au déploiement, c'est très intéressant, ça ressemble un peu à un fantasme en Eldar qui est quand même assez fort. Donc c'est un bon trait. Je ne sais pas s'il sera prioritairement pris, mais en tout cas, c'est un trait qui, si vous construisez votre liste et votre déploiement en ayant conscience de ce trait, ça peut être une, une arme vraiment impactante et assez intéressante. Enfin, le dernier trait, on vient de le voir, c'est des buffs occasionnels à des moments précis de la partie. Personnellement, je trouve ça intéressant. Votre adversaire va vraiment devoir envisager multiples possibilités, il ne va vraiment pas savoir d'où vient le danger, et je trouve que c'est quand même intéressant d'avoir cette, cette espèce de, de fourre-tout où on peut choisir un peu son, son trait et l'adapter en fonction de la situation qui nous semble opportune. J'aime beaucoup ces traits. Donc en conclusion, les traits sont très intéressants, et en plus, on va pouvoir en profiter parce qu'on a un trait de, seigneur de enfin, un PC qu'on pourra utiliser sur son seigneur de guerre qui permettra d'obtenir un trait supplémentaire. Donc on pourra avoir soit deux traits, soit un trait dans le cas d'une adaptation qui aurait remplacé le premier trait. Donc c'est intéressant et c'est très heureux euh, qu'il soit là parce que ça aurait été quand même dommage qu'on ait des traits de seigneur de guerre qu'on ne puisse pas réellement utiliser en combinaison avec les adaptations. Donc je trouve ça très bien. Nous allons donc passer aux reliques. Donc, il y a quatre reliques dans ce supplément auxquelles je vais ajouter la relique Léviathan générique, qui est, sont les sabres Alors les sabres c'est une relique qui, se, qui, se, qui remplace euh, des épées d'os monstrueuses. Donc ça concerne des princes. Et votre prince va avoir à peu près le même profil. Euh, en gros, il va avoir cinq attaques. Et il va faire euh, en sorte que quand, votre, quand il va taper sur des figurines adverses, si c'est à la fin de la phase de combat, euh, si la figurine qui a été blessée si est toujours en vie, vous lancerez un dé et si vous faites strictement supérieur à son nombre de PV restants, vous allez la tuer instantanément. C'est intéressant, mais c'est un peu décevant que ce soit en phase à la fin de la phase de commandement, à la fin de la phase de combat pardon, parce que ça ne marchera du coup que sur une figurine sauf si vous décidez de, de splitter vos attaques sur une, deux, trois, quatre unités, mais c'est rarement le cas, donc en règle générale, vous sur une unité, et la dernière qui restera éventuellement vivante, euh, mourra sur un jet de dé. Euh, mal, ça marche en vrai sur qui Ça marche sur les unités à 3 ou 4 PV, et euh, pourquoi Parce que là on fait dégâts 3, donc tout ce qui est dégâts 2, enfin ayant 2 PV, va en général mourir, ce qui a à 3 PV va mourir également, sauf sur une réduction de dégâts au défi de nos et sur un dégât 4, euh, ben en fait, il faudra faire son, euh, son jet de 3 et ça reste comment ça commence, disons, à être un petit peu aléatoire. Euh, donc c'est une relique qui n'était pas jouée avant, et je ne pense pas qu'elle le saura davantage avec le supplément. Toutefois, je voulais me je préférais la rappeler pour faire une revue un petit peu plus complète. On va donc passer aux reliques de ce supplément proprement dit. La première, la carapace biomorphique. Et eh bien écoutez, à chaque attaque contre le porteur, vous soustrayrez un jet de blessure. C'est très fort, notamment sur les, les monstres ayant une endurance assez élevée, à partir de 6, 7, 8. Parce que tout simplement, euh, vous avez quand même, euh, quand on commence à atteindre des paliers d'endurance 7, et qu'on a un moins 1 à la blesse, on peut se retrouver très facilement à blesser sur du 6. Et en ça, ça va augmenter la durabilité de votre prince, c'est une très bonne relique, on peut parfaitement l'utiliser sur un tervigon, sur un trigon, euh, c'est franchement une relique intéressante, défensive, vous avez vraiment moyen de faire un prince qui va vraiment être impactant, et, enfin impactant je ne sais pas, mais en tout cas qui sera euh, très solide défensivement, et ça c'est intéressant. Ensuite, on va avoir la couronne du néant, donc c'est une figurine Seeker. Euh, donc la figurine va connaître un sort supplémentaire. Attention, elle ne lancera pas un sort en plus, elle en connaîtra simplement un supplémentaire. Donc, ça déjà, ça va vous offrir. Euh, moi, je vois cette relique assurément sur un neurotrope, parce que votre neurotrope, du coup, va connaître un smite, un sort et enfin un deuxième sort. Et le neurotrope lançant deux sorts, vous pouvez parfaitement avoir votre neurotrope avec cette relique qui va faire une catalyse, un smite ou une déferlante, ou éventuellement une action. Et pourquoi une action bah Tout simplement parce que le deuxième point de cette relique vous permet de lancer une action et de pouvoir continuer à lancer un sort supplémentaire donc euh, votre Neurotrop va pouvoir être un moyen de gagner des points en secondaire de manière très aisée euh, et de manière assez fiable. Je rappelle que le Neurotrop a une relance des 1, donc il est parfaitement éligible pour des actions euh, où en général le, la valeur de lancement est assez faible et donc la relance des 1 vous assurera quasiment toujours de passer votre sort. Et enfin... Euh, chaque fois que vous faites un test psychique euh, avec un résultat de 9 plus non modifié sur une action ou un pouvoir si celui-ci ne sera pas abjurable. Donc ça renforce encore la possibilité offensive, ou en tout cas de buff du neurotrope, mais également de rendre les actions psychiques pas dissipables. Je rappelle encore que le neurotrope relance les jets de 1 sur ces tests Psy, donc le 9 arrive quand même assez régulièrement. Euh, J'aime bien cette relique, en tout cas euh, elle fiabilise énormément les actions et vous permet parfaitement avec un Eurotrop de lancer jusqu'à 3 sorts. donc On peut parfaitement imaginer un Eurotrop avec un Hurlement Psy, un Smite et une Catalyse. Et là vous allez avoir un Eurotrop qui va quand même euh, fiabiliser du dégât tout en buffant vos unités. Je trouve que c'est une très bonne relique, en tout cas qui s'inscrit très bien dans la V9 avec cette mécanique d'action. Je trouve que c'est une très bonne relique. Voilà, on va passer à la troisième relique. Les lames des ruches synaptiques. Alors, c'est un équipement qui se met sur des épédos ou des épédos monstrueuses. Euh, très honnêtement, je trouve ça dommage de payer une relique sur euh, de simples épédos parce que c'est dégâts 1 hein, et ça me semble être un peu limite. Euh, en revanche, ça peut s'envisager sur un prince avec des épédos monstrueuses. Pour rappel, c'est force utilisateur, PA-2, dommage 3. Et en fait, cette arme va vous permettre d'ignorer les invulnérables. Alors, euh, je suis un petit peu partagé sur cette relique parce que je trouve que la PA-2 est un petit peu limitante. Euh, si vous tapez du Space Marine euh, en 3 euh, ⁇ ils vont garder une sauvegarde d'armure à 5. Euh, et donc, euh, c'est pas forcément un, un, quelque chose d'absolument... Euh, super fort, on ne tape pas PA-4 ou moins 5 ou de toute façon on n'avait pas la sauvegarde d'armure donc je trouve que cette relique initialement euh, va fonctionner principalement contre les démons, contre les arlequins contre éventuellement des ailes euh, contre des Drucari évidemment mais son cadre d'utilisation va être un petit peu restreint par cette PA-2 euh, vous savez sans doute que vous pouvez payer une adaptation à un personnage pour avoir un plus 1 en force, plus 1 en PA et plus 1 en dégâts euh, la taille meurtrière L'ennui, c'est que je trouve que là, on commence à mettre beaucoup d'œufs dans le même panier. Euh, donc certes, vous allez avoir une épée d'os qui va taper à dégâts 4, taper à moins 3 et ignorer les infus, certes. Mais ça commence à être deux choses mises sur un seul prince. Je trouve que c'est pas forcément le plus pertinent maintenant sur certains match up euh, ça sera très intéressant moi je pense qu'il faut principalement mettre ça sur un prince volant de manière à engager le combat euh, sur les unités euh, qui seront donc susceptibles de, de queener quand vous allez ignorer leurs in avec une paix à 2 ou moins 3 euh, voilà c'est une option offensive que je trouve intéressante mais qui me semble être un petit peu euh, un petit peu un petit peu réduite de par la PA-2 de l'arme. Ça aurait été une PA-3, je n'aurais pas du tout le même discours. Là, c'est un petit peu différent. Je trouve que l'accès à la PA-3 est bonne, mais euh, ça consomme une adaptation. Et je trouve que ça fait beaucoup de payer une adaptation et une relique pour rendre celle-ci utile. Enfin, dernière relique, le lobe d'adaptation. Alors ça, c'est très fort. Tant que votre personnage ayant cette relique est sur la table, eh bien écoutez, vous allez récupérer les points de commandement sur du 5, les points de commandement, j'insiste, et pas à chaque utilisation de stratagème. C'est-à-dire que si vous affrontez par exemple un tyrannide qui va vouloir double tir avec des halveyards, et eh ben vous lancerez 2 dés et sur un 5, vous récupérez un PC. Évidemment, vous serez assujetti au fait de récupérer qu'un PC par route de bataille. Toutefois, ça fiabilise quand même pas mal la récupération de PC. Le codex Tyrannid étant un, excellent, un codex avec d'excellents stratagèmes, le fait de pouvoir les utiliser davantage me semble vraiment intéressant. Donc moi j'aime beaucoup cette relique, je pense que c'est la meilleure. Parce que franchement, une relique qui récupère des PC vous permet d'en prendre une autre. <rire> Et en plus de ça, vous allez pouvoir récupérer des PC et donc vous approvisionner toute la partie. C'est également très fort dans le cadre d'une utilisation que je vais vous expliquer. Vous êtes admettons à un PC à la fin de votre tour. Votre adversaire fait son plan de jeu en se disant très bien, la personne ne pourra pas intercepter, donc je vais pouvoir envoyer toutes mes ressources sans m'exposer parce qu'il n'y aura pas de reprise d'initiative dans l'ordre du corps à corps. Et là, malheureusement, pour lui, il utilise un stratagème et il vous offre la possibilité de récupérer un PC. Et à ce moment-là, vous allez donc être éligible avec ces deux PC à intercepter ses forces. Et donc ça, c'est des outils intéressants euh, que l'adversaire doit avoir en tête et dans une partie, il est difficile de penser à tout. Donc, dans ce cadre d'utilisation, c'est très bon. Moi, j'aime beaucoup cette relique. On a donc terminé sur les reliques et euh, on va faire un petit bilan. Euh, alors, les reliques sont exceptionnelles. Honnêtement, les 4 pourraient avoir une place dans une liste. Euh, L'ennui, c'est qu'en Tyrannide est un ancien codex V8 et malheureusement, on a encore un stratagème qui permet l'acquisition des reliques à l'ancienne c'est à dire que votre première relique sera gratuite euh, la deuxième vous coûtera un pc mais malheureusement la troisième vous coûtera 2 pc et je trouve que cette troisième relique à deux pc euh, je la trouve un petit peu cher euh, on a d'excellentes reliques déjà dans le psychico waking donc là on se dit est ce que réellement je vais chercher cette troisième relique pour deux pc ou pas euh, je ne sais pas personnellement j'aurais plutôt tendance à dire non mais ça peut s'envisager maintenant qu'on a une récupération de PC on va dire que vous prenez deux reliques et que la deuxième que vous payez à deux PC vous la prenez, prenez celle qui permet la récupération des PC ça s'envisage, c'est possible mais attention à ça vous ne payez pas un PC par relique mais bien deux à partir de la troisième et vous ne pouvez pas en avoir une quatrième c'est le seul défaut que je trouve à ces reliques parce que franchement elles sont toutes très bien on va donc passer au stratagème, et donc euh, vous avez l'habitude, je vais vous parler du stratagème générique Léviathan, qui est la guerre sur tous les fronts, qui coûte un PC, et qui s'utilise de la manière suivante. Lorsque vous avez une unité Léviathan qui vole, et une unité Léviathan qui ne vole pas, qui engage au corps à corps une unité ennemie, conjointement, vous allez pouvoir maudire cette unité, et toutes les unités Léviathan qui taperont cette, cette unité au corps à corps obtiendront une reroll D1 à la touche et une reroll D1 à la blesse. Je trouve ça très fort. Je trouve ça très fort parce que on a bien souvent peu de fiabilisation à la touche. En tout cas, on en avait peu avant. Et le fait de reroller les 1 à la touche et à la blesse, quand on a en général des CT à 3+, des blessures à 4+, c'est quand même un gain de létalité à ne pas négliger. Donc moi, je trouve ça très bien comme stratagème. Euh, en plus... Il faut jouer des princes euh, volants en général pour avoir le vol ou des neurotropes et donc euh, vous êtes parfaitement éligible, euh, vous n'êtes pas obligé d'aller chercher une harpie ou des choses comme ça. Je veux dire dans une construction de liste vous rentrez un neurotrope et un prince volant, ça semble être parfaitement cohérent euh, dans la méta et en plus ils vont vous débloquer ce stratagème. Donc à ne pas oublier parce qu'on est bien souvent dans, dans un corps à corps à se dire ah, ça va être un peu juste niveau stat pour le tuer, je vais payer une reroll. Et ben bah, franchement ne vous posez pas de problème, faites ce 1 PC et vous le relancez de la manière, et de cette manière bah au moins euh, vous avez votre e-roll D1 et vous ne serez pas surpris euh, et en plus vous pourrez toujours en cas de vrai besoin en plus relancer un dé supplémentaire en plus Ensuite, on va avoir les stratagèmes donc euh, réellement inclus dans ce bouquin. Le premier, l'implacable pluie d'attaque qui coûte 1 ou 2 PC, ça sera 1 PC pour tout le monde et 2 PC pour les Genestylers. Je trouve ça un petit peu cher pour les Genestylers, c'est une unité que je trouve pas exceptionnelle de base. Que ce stratagème soit à 2 PC, ça me semble un peu cher, mais bon, c'est ainsi. Et bah ben, écoutez, ce stratagème s'utilise en phase de tir ou en phase de combat, et chaque 6 à la touche va faire une touche supplémentaire. Euh, c'est très fort. En fait, vous venez de voler le sort symbiose de Storm de Chronos au tir, et en plus, vous l'avez au close possiblement pour un PC. Mais ce n'est pas, pas tout, euh, si votre unité contient plus de 11 figurines, à ce moment-là, vous générez 2 touches. Et là, on commence à envisager des combos assez crades, euh, notamment sur les, euh, les Devogotes, donc les thermagantes équipées de dévoreurs. Euh, chaque figurine va faire 3 tirs, vous pouvez les jouer jusqu'à 30, et rappelez-vous, vous avez la possibilité de full reroll. J'aime autant vous dire que quand vous envoyez 90 tirs, à 4 ⁇ en relançant tout, vous approchez une stat qui est meilleure que 3 ⁇ et dont les 6 que vous pouvez relancer vont faire 2 touches. Donc là, on commence à avoir quelque chose de réellement violent en termes de saturation, euh, ça va être bien meilleur qu'avant. Toutefois, euh, rappelez-vous que les Gaunt étaient principalement joués en FEP, et que si vous arrivez en FEP, vous avez déjà passé votre phase de commandement, donc vous ne serez pas éligible pour ce tour à la full reroll. Toutefois, euh, ça sera de toute façon meilleur qu'avant grâce à l'utilisation de ce stratagème. C'est aussi très fort sur les haïve euh, Je pense que ça s'envisage euh, quand vous êtes un petit peu juste en stats ou que vous attaquez des unités vraiment populeuses et qui ont assez peu de sauvegarde pour être à peu près sûr que chaque 6 que vous faites euh, fera quasiment un mort de plus. Après, c'est qu'un PC. Donc, je trouve que c'est très bon marché. Et euh, c'est vraiment un stratagème qui, à mon avis, sera utilisé une à deux fois par euh, round de bataille, je pense, et c'est clairement un stratagème euh, qui me semble très bon, et je trouve que c'est même un petit peu sévère que le pouvoir générique de Chronos euh, se soit vu euh, égalisé finalement avec un stratagème. Euh, mais on en parlera de toute façon en conclusion de, de la supériorité désormais de Léviathan face à... Aux autres flottruches. On poursuit avec la vrille chercheuse euh, donc qui est un stratagème à 1 PC qui permet d'utiliser à votre deuxième phase de mouvement euh, donc vous l'utilisez et vos réserves stratégiques pourront arriver comme si elles étaient au tour 3. C'est intéressant, pourquoi Parce que si votre adversaire a vu que vous, ayez des, vous avez des unités en réserve et qui coordonne entre guillemets ses flancs pour vous repousser, il ne va peut-être pas coordonner comme si c'était le tour 3. Il va coordonner peut-être que comme si c'était le tour 2. Et ainsi, il va vous laisser une opportunité d'infiltration qui peut s'avérer dramatique en fonction de ce que vous infiltrez. Donc c'est très intéressant. Ce stratagème ressemble aussi beaucoup à la traînée de phéromone, qui est un stratagème tyrannide qui est objectivement meilleur parce que la traînée de phéromone, vous faites fait un Lictor, votre Lictor arrive, et pour un PC, vous pouvez faire arriver à plus de 9 de demi et à 6 pas du Lictor une unité qui était elle-même en réserve stratégique. Donc là, vous n'avez aucune condition sauf celle d'être à plus de 9 pas. Toutefois, ben maintenant vous pouvez faire arriver de manière améliorée deux unités de réserve stratégique. Et en ça, ça peut offrir des plans de jeu euh, que vous pouvez exploiter. En plus, ce sont des PC donc vous les utilisez en fonction des opportunités qui vous sont laissées par votre adversaire. Et ça me semble franchement intéressant. Donc euh, voilà, ce, ce petit stratagème combiné... Euh, au stratagème générique euh, traîné de phéromones, me semble être un outil stratégique intéressant. La bête dominante alpha, un PC, donc c'est le fameux stratagème euh, dont je vous parlais euh, quand on parlait des traits de seigneur de guerre, euh, vous allez pouvoir donner un second trait, euh, ou un trait supplémentaire plutôt, à votre seigneur de guerre. Euh, c'est très bon, parce que selon mon interprétation, euh, à voir si ça évolue, et je n'espère pas, parce que je trouve ça très dommage, euh, ça permettrait à un Seigneur de guerre qui aurait sacrifié son trait initial pour une adaptation, d'obtenir un deuxième trait, donc un trait, et ce qui permettrait donc d'utiliser les adaptations tout en ayant un trait. Je trouve ça très intéressant d'avoir mis ce stratagème, euh, j'espère vraiment que ce ne sera pas faqué euh, en mode euh, « bah, vu que vous avez sacrifié votre premier trait, vous n'êtes pas éligible à en avoir un autre, ça me semblerait sévère et pas vraiment dans l'esprit du bouquin ». Mais en tout cas, on verra. En tout cas, pour le moment, ça vous permet de sacrifier votre premier trait au profit d'une adaptation et ensuite d'en accéder à un deuxième via ce PC-là. Ce stratagème s'utilise évidemment une fois dans la partie, euh, mais c'est en tout cas un stratagème que je trouve euh, très sympa et je suis très heureuse qu'il l'ait euh, qu mis pardon, dans ce supplément. Autre stratagème que j'aime beaucoup, animé par l'Esprit de la Ruche. Alors ça, c'est très très cool. Euh, en gros, vous allez avoir un stratagème qui est assez commun en V9 désormais. Euh, vos monstres vont pouvoir exploser automatiquement. Et ça, c'est très cool. Notamment sur les gros monstres forgeant la 18 PV qui vont faire des des euh, des, des agonies finalement. Donc, il y a l'explosion des tyrannides à trois pas certes, mais euh, à trois mortels flats. Et ce genre de figurines, en général, on envoie suffisamment de ressources euh, pour les tuer euh, mais on envoie plusieurs unités notamment des personnages, des choses comme ça et le fait de pouvoir, si vous êtes engagé par deux unités euh, mettre instantanément 3 mortels par unité, c'est quand même très intéressant, en tout cas pour un PC. Euh, moi j'ai déjà affronté euh, des joueurs négrons qui faisaient exploser en permanence tous leurs véhicules pour un PC, et c'est très pénible, parce que vous faites grignoter à chaque fois que vous attaquez la, la figurine, vous, vous perdez des figurines vous-même, et sur la longueur de partie, ça représente réellement une certaine létalité, et je trouve que pour un PC c'est très bon. On a ensuite un stratagème un petit peu plus anecdotique qui ressemble au, strat... au sort euh, domination. Euh, D'ailleurs, il s'appelle domination synaptique. Il coûte un PC. Vous allez désigner à votre phase psychique. Attention, c'est un petit peu particulier que ce soit la phase psychique. Ce n'est pas en phase de commandement. Une unité synapse léviathan et une autre unité qui n'est pas synapse. Et Léviathan, évidemment. Et en fait, ces deux unités vont être entre guillemets liées. Et tant que l'unité synapse ne sera pas détruite ou sera sur table, eh bien l'unité non synapse, obtiendra le bénéfice de comme si elle était à portée synaptique. C'est intéressant, ça vous permet typiquement de projeter des escouades de Gaunt, euh, tout en obligeant votre adversaire, s'il veut reprendre l'objectif sur lequel est cette unité, à les tuer jusqu'au dernier. C'est pas franchement un, un stratagème euh, extrêmement fort. C'est un petit outil. En tout cas, ça remplace clairement le sort domination que je n'ai personnellement jamais vu sur une liste tyrannide, donc euh, l'outil est là, on prend. Le contrôle de l'essai, stratagème à un PC qui va s'utiliser lorsque votre seigneur de guerre va mourir. Vous allez être triste, votre seigneur de guerre va mourir et donc vous allez perdre le bénéfice de votre trait de seigneur de guerre, mais grâce à ce trait, vous allez pouvoir en obtenir un pour un autre personnage. Mais en plus, euh, le fait d'avoir tué votre seigneur de guerre initial ne donnera pas un point supplémentaire à votre adversaire dans le cas de la prise du secondaire assassinat, tout simplement parce que votre seigneur de guerre, désormais, ce sera ce nouveau personnage. Et donc c'est vraiment intéressant, je trouve, euh, de pouvoir déjà subtiliser un point, mais surtout, en cas de mort de votre seigneur de guerre, vous pouvez conserver les bénéfices d'un trait euh, sur un autre personnage. Et donc effectivement, j'ai lu le stratagème jusqu'au bout. Donc a priori, il n'est bien pas possible de reprendre un trait identique à celui qui était celui du personnage mort précédemment. Donc pas de possibilité de prendre trois fois le même trait. Si vous avez trois personnages, vous devrez en changer. Mais l'utilisation reste intéressante. Donc avoir, en tout cas, avoir un deuxième trait, c'est quand même très intéressant. Donc c'est un stratagème qui est clairement très opportun. Et en plus... Il ne s'utilise pas qu'une fois. Ce qui veut dire que si votre adversaire veut obtenir les points d'assassinat, et que vous utilisez ce stratagème à chaque fois que votre personnage qui a repris le flambeau meurt, et bien votre adversaire devra utiliser de tuer tous vos personnages pour avoir ce dernier point. C'est pas franchement... Enfin, on parle d'un point sur les 90 possibles, c'est pas franchement énorme, mais c'est un petit truc qui peut être rigolo à jouer pour frustrer un peu votre adversaire. Euh, voilà, on prend. Stratagème suivant impératif de l'esprit de la ruche Celui-là est très fort, euh, il est très V9 Tout simplement pour un PC à votre phase de commandement euh, Vous allez mettre à une unité Léviathan Qui est à 12 pas d'une unité Synapse Léviathan Et cette unité va obtenir un super OP Ou doubler son super OP dans le cas d'une troupe qui le serait déjà C'est extrêmement fort Pourquoi Parce que vous allez pouvoir euh, tuer une unité Utilisez le, le stratagème Invasion pour aller vous positionner sur un, un objectif où l'adversaire n'avait pas de super OP et ainsi lui subtiliser. Ce qui veut dire que votre adversaire en général marquera entre 5 et 10 points de primaire en moins. Euh, c'est très fort, c'est objectivement très fort parce que ça va entretenir euh, une possibilité de... De, de creuser l'écart en fait au primaire avec votre adversaire et c'est clairement une mécanique que l'on n'avait pas et qui me semblait entre guillemets très forte dans la méta et que l'on a aujourd'hui euh, ce stratagème me semble vraiment le meilleur stratagème de, de ce supplément parce que les vertus tactiques qu qu'il permet d'acquérir sont vraiment très très très très fortes mais en plus ce n'est pas fini parce qu'il y a un deuxième point ce deuxième point est le suivant euh, cette unité donc ciblée par ce stratagème pourra en plus faire une action et tirer c'est intéressant parce que ça vous permet bien souvent de, de si vous jouez des -yards, euh de poser des yards dans un coin de table caché derrière un objectif. Et vous allez tranquillement pouvoir tirer en faisant un brouilleur, par exemple, ou une bannière, ou ce genre de choses. Et je trouve que ce, ce strat là enfin ce stratagème, excusez-moi, est vraiment très adapté à la V9 et me semble franchement les, les, les cadres d'utilisation me semblent vraiment pertinents. Donc ce, ce, ce strat là euh, impératif de l'esprit de la ruche, euh, vous devez impérativement vous en souvenir et vos adversaires euh, plutôt aussi, parce que sinon ils risquent de prendre la marée au primaire. Autre stratagème intéressant, l'hyper-adaptation de PC. En gros, vous allez pouvoir choisir une unité de Léviathan et celle-ci va être considérée comme ayant des bonus d'une autre flotte flottruche. Donc ça peut être d'acquérir le bénéfice de, de Chronos par exemple pour une relance D1 ou de Kraken pour pouvoir Advance à 3D6 ou Désengager et Charger. Euh, J'attire votre attention sur le fait que vous ne gagnez pas le mot-clé de la flotte ruche en question, donc vous ne serez pas éligible à l'utilisation du stratagème générique de celle-ci. Euh, toutefois, dans certains cas, notamment, je pense que Kraken sera assez envisageable euh, pour pouvoir désengager et charger, euh, ça me semble intéressant. Euh, donc voilà, petit, euh, petite strate d'adaptation encore une fois qui va vous permettre de, typiquement, gagner un couvert avec un monstre. Par exemple, ça me semble un peu cher de PC, mais euh, avoir un monstre euh, qui ne peut pas avoir de couvert légalement, et bah pour deux PC, il peut l'obtenir. Et si votre adversaire n'a pas forcément une PA importante sur ses armes, ça peut s'envisager à un moment précis de la partie où vous dites à votre adversaire, très bien, ce monstre-là a catalyseur, celui-ci a puissance en sauvegarde. Vous donnez des choix à votre adversaire et je trouve que c'est intéressant euh, de pouvoir faire ça. En tout cas, ça offre de la modularité dans votre liste et dans vos styles de jeu, donc ça va toujours dans le bon sens selon moi. Ensuite, stratagème un petit peu psychique, le néant dans le warp. Et là encore, en concurrence chronos qui avait un stratagème générique qui permettait d'obliger votre adversaire à lancer un sort qui un dé. Euh, là, euh, si vous, vous un un psycoeur ennemi lance un sort et qu'il se trouve à 24 pas d'une unité synapse, euh, et bien sur un 4+, vous l'abjurez. Je trouve ça excellent. Pourquoi Parce que en fait, euh, le, le stratagème chronos pouvait se contrer. Parce que bien souvent, on ne jouait pas des listes chronos entièrement. Euh, et donc l'adversaire pouvait se prémunir un petit peu de cette portée de 24 pas. Là, euh, en léviathan, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, il faut jouer beaucoup de synapses, et notamment des guerriers en troupes. Et en fait, vous allez avoir un, un nombre d'unités synapses assez important dans votre armée, et donc ça va être assez compliqué pour les psycheurs adverses euh, de rester à distance de plus de 24 pas euh, et lancer leur sort. Déjà parce que les sorts ont bien souvent une portée de 18, donc de toute façon il sera dans la bulle, et en fait votre armée aura beaucoup plus de synapses que des armées Kraken pouvaient être jouées, donc ce stratagème dans son cadre d'utilisation va être beaucoup plus impactant, et je trouve que c'est très fort pour votre adversaire, enfin pour vous, c'est très embêtant pour votre adversaire de se dire que quel que soit le le nombre de la valeur de lancement qu'il aura effectué sur un simple jet 4+ vous allez l'abjurer. Euh, je trouve que c'est très déstabilisant pour l'adversaire ou en match miroir par exemple en match miroir quelqu'un qui va faire advance euh, son Dimasharon sur un premier mouvement en vue de passer une déferlante derrière euh, la personne ne peut pas faire ça en fait, parce que s'il fait ça, il y a une chance sur deux que son sort rate et qu'il se retrouve à ne pas pouvoir charger. Euh, je trouve que ce, ce genre de stratagème est très très enquiquinant. Moi j'avais l'habitude de, de le prendre dans la figure en affrontant des sorts de bataille, et ça dé... en fait, ça défiabilise votre phase de psy, et c'est très gênant. Donc je trouve que c'est un stratagème qui est très fort et qui concurrence encore davantage euh, la ruche Chronos. Enfin, on arrive au dernier stratagème, la larve d'écorcheur bio bioadaptée qui va coûter 1 ou 2 PC. Il va s'utiliser en phase de tir et en fait, ce qui va permettre, euh, c'est euh, sur des écorcheurs ou une ruche d'écorcheurs, euh, de faire en sorte que chaque 6 à la blessure fera une blessure mortelle. Euh, ça coûte 2 PC dans le cadre d'un Tyrannophex. Euh, globalement, euh, je ne pense pas que vous atteindrez régulièrement, sauf à mettre énormément de buff sur une unité, au 6 mortels. Pour moi, ce stratagème va s'utiliser réellement. Euh, tout le monde prend nos petites escouades de 10 gaunt comme de la crotte, parce que franchement, 10 tirs à 12 pas, force 400 p à dommage 1, c'est quand même assez anecdotique. Mais là, si ce petit on va dire un, un custodes à un pv, euh, qui tiendrait un objot... Euh, et qui sera embêtant avec sa plus, on a un vue à 3 etc. Et bien là, vous pouvez faire tirer une unité de goone que je rappelle vaut 50 points. Et il y a quand même de probabilité assez importante que vous fassiez un 6 à la blessure et donc de faire une mortelle. Et à mon avis, c'est plutôt dans ce cadre-là qu'il faut l'utiliser, parce que ça apportera cette petite BM ciblée à l'instant précis où vous avez besoin de cette blessure-là. Après, on peut l'utiliser sur un Tyrannofex, où le Tyrannofex sera en ruche d'écorcheur, obtiendra un plus 1 à la touche et une full reroll des touches, histoire de fiabiliser l'impact de la touche. Et effectivement, quand le Tyrannofex ne bouge pas, il fait 40 tirs. Donc Avec 40 tirs, on peut espérer une 35, peut-être même un peu plus en nombre de touches, et donc avoir un nombre de dés suffisant pour espérer faire ses 6 mortels. Mais très honnêtement, je ne suis pas sûr que le, le jeu de buff en vaille la chandelle. Pour moi, c'est vraiment l'utilisation... Euh, de, de retirer un petit PV par-ci, par-là, qui me semble être la meilleure. Donc voilà, écoutez, on arrive à la fin de ces stratagèmes. Franchement, ils sont très bons. Il y a, y a peu de stratagèmes réellement inutiles. En fait, il y en a aucun. Il y en a bien évidemment certains qui sont au-dessus de d'autres. Euh, mais je trouve que ça apporte une vraie richesse au codex tyrannide. Et ça me semble, pour le coup, être vraiment opportun. Euh, notamment le, le super OP et... Euh et l'adaptabilité le, le, sur les flottes ruches. Enfin, on a plein de petits outils euh, qui vont pouvoir être intéressants euh, pour, euh, pour jouer. On va passer euh, aux liens synaptiques de l'esprit de la ruche. Euh, en fait, ces liens synaptiques sont des améliorations que vous allez payer en points, euh, points d'armée euh, sur des unités spécifiques. Vous pouvez en utiliser jusqu'à 3 en format 2000 points et ce, ce, ce nombre est un petit peu réduit en, en fonction des formats s'ils sont plus petits. Euh, ce qui est important là-dedans déjà c'est que ça va marcher sur toutes les flottes ruches, ce qui veut dire que ce n'est pas euh, lié uniquement à l'Éviathan et en ça je trouve que c'est une bonne chose parce que clairement les anciennes flottes ruches vont être clairement en dessous de l'éviathan maintenant, mais on conserve cet ajout pour les autres flottes c'est intéressant. Certains, euh, certains liens synaptiques vont être réellement très impactants et très bons, donc, ça peut, euh, c'est ce qu'on va faire, on va essayer de trouver des unités qui n'étaient franchement pas terribles avant et qu'on peut aujourd'hui envisager sur des tables de jeu. Comment ça fonctionne Eh bien, écoutez, tout simplement, vous allez avoir le schéma à l'écran. Euh, chaque unité synapse de votre armée va générer une bulle de 12 pas autour de lui. Et cette bulle-là peut être, euh, entre guillemets,. Euh, augmenter si dans cette bulle de 12 pas vous attaquez, vous englobez une autre unité synapse et ainsi elle-même régénérera une bulle de 12 pas et ainsi de suite ce qui veut dire que ce buff que vous allez acquérir vous allez pouvoir le mettre sur n'importe quelle unité dans la portée de votre lien initial ou qui a effectué un relais donc sur une bonne bulle synapse de toute votre armée en gros, si toute votre armée sont à 12 pas d'une unité synapse et que les unités synapse sont à 12 pas les unes des autres vous pourrez littéralement mettre ce buff sur n'importe quelle unité de votre armée, quand bien même elle soit à 35 ou 40 pas de distance les unes des autres. C'est franchement intéressant, et on va le voir tout de suite. On va commencer par la première, la maîtrise des ombres. Donc C'est le lien cinématique du Broodlord. Euh, il va valoir 15 points, comme tous les... Les adaptations, euh, enfin pardon, pas les adaptations, les liens synaptiques ont tous coûté 15 points sauf le dernier qu'on abordera et je vous rappellerai que celui-ci vaut 10 points. Donc pour la maîtrise des ombres, en gros ça va vous permettre de mettre euh, une unité à couvert léger et à couvert lourd. Qu'est-ce que c'est que ces règles-là C'est un plus un à la sauvegarde au tir ou au corps à corps. Déjà, on se dit hey, pas mal, le brou plus 1 en sauvegarde, intéressant. Mais ce n'est pas fini. Si cette unité que vous avez désignée n'est pas un monstre, en plus de ça, si elle se fait tirer dessus à plus de 12 pas, elle euh, aura en plus un moins 1 pour être touchée. Donc là, on commence à avoir quelque chose de sérieux. Euh, on va avoir quelque chose où euh, on a un moins 1 à la touche et un plus 1 en sauvegarde. Sur certaines unités, euh, comme par exemple les guerriers tyrannides, ce hub de résistance est vraiment important. Euh, comment je vois ce trait euh, Pour moi, euh, il ne justifie pas l'intégration d'un brou dans une liste. Si vous n'en jouez pas, je ne suis pas sûr que vous intégrerez un brou pour ce lien. Toutefois, si vous avez un brou dans votre armée, je pense que c'est vraiment nécessaire de payer ce lien. Parce que ces 15 points vont probablement se rentabiliser euh, sans réellement ils se rentabiliseront. Je veux dire, 15 points c'est un guerrier. Mais écoutez, si vous mettez ce bœuf sur, sur un pack de guerriers. Le, la, le up offensif, défensif que vous allez obtenir va très clairement sauver au moins un guerrier, donc c'est intéressant. Donc ce trait là est intéressant et je pense qu'on en verra quand on verra des brûlantes. Le deuxième trait direction malicieuse, c'est le lien synaptique des princes. Tyrannith. Et malheureusement c'est le plus mauvais, <rire> c'est très dommage, euh, c'est notre patron, en tout cas moi j'estime que les patrons des tyrannides, ce sont les princes, et je m'attendais vraiment à quelque chose d'un peu plus impactant, et malheureusement ce n'est pas le cas. Euh, L'adaptation ça va être, il euh, faut que j'arrête de dire adaptation, c'est des liens synaptiques, le lien synaptique euh, va dire que les unités, l'unité que vous avez désignée euh, va se déplacer de trois pas supplémentaires lors de son mouvement d'engagement. Je trouve ça franchement très léger. Euh, ça ne justifie à mon sens, euh, ça n'est jamais justifié de, de payer cette adaptation à un prince. Euh, donc je pense que celle-là, on va la classer dans celles qui sont franchement pas terribles. Ensuite, euh, le malceptor. Le malceptor on va avoir l'essence focalisée. Donc Chaque fois qu'une figurine euh, affectée par ce buff euh, va avoir un jet de blessure de 6, elle améliorera 1, sa PA. Ça marche au tir et au corps à corps. Mais en plus, vous pouvez relancer les jets de dégâts. Alors, ça, franchement, euh, en termes de buff, c'est vraiment pas dégueu, notamment sur euh, les armes tyranniques qui sont dommages D3. Euh, moi, je vois ce buff sur honnêtement deux unités. Euh, au corps à corps, je vois assez peu d'unités dans lesquelles c'est vraiment impactant. Euh, en revanche je trouve que sur les half-guards ça se justifie, chaque 6 que vous allez faire à la blessure va faire une pa à moins 3, Donc, sachant que vous ignorez déjà les couverts c'est quand même assez agréable, mais en plus de ça vous relancerez ce fameux D3 qu'on n'aime pas trop en général parce qu'on peut toujours faire des 1 et quand on fait des 1 c'est toujours un petit peu embêtant. Donc c'est pourquoi pas une bonne fiabilisation sur les dégâts des rivières. Il est parfaitement envisageable sur un Tyrannofex qu'il soit en fluide acide ou en canon briseur. Euh, pourquoi Parce que le canon briseur est une arme dommage D6, donc le fait de pouvoir fiabiliser ce D6 est très intéressant et le fluide acide est une arme qui a une PA -1 et qui du coup va pouvoir obtenir une PA -2 sur les 6, mais que comme même argument que pour les vierdes, c'est un dommage D3 et donc le relancer est toujours agréable. Donc ce lien-là pareil. moi je pense que le malceptor a un très bon lien, mais le malceptor est un monstre psy euh, qui vaut quand même un petit peu cher, il coûtera 185 points et je ne suis pas convaincu que rentrer un malceptor pour buffer euh, une unité soit réellement judicieux. En revanche, même discours que pour le broodlord, je pense que si vous en avez un, ce sera parfaitement judicieux de lui payer l'adaptation pour fiabiliser vos unités. Le neurotrope. Le neurotrope euh, obtient un lien synaptique euh, qui est à ma connaissance, et je crois, le seul qui va fonctionner en aura. Euh, en gros, vous allez pouvoir donner un, une aura euh, à une unité, euh, et cette aura va se répandre à 6 pas autour de cette unité, et euh, engendrer un moins 1 au commandement, et un moins 1 au test d'attrition. Euh, C'est franchement intéressant, parce que j'ai l'habitude de dire qu'en Tyrannide, euh, on joue sur toutes les phases, et on envisageait assez peu la phase de morale comme une phase réellement létale. Bah avec ces 15 points, et seulement ces 15 points, on peut désormais l'envisager. Parce que je me permets de vous rappeler qu'il y a un sort qui s'appelle l'horreur, et qui donc donne un moins 1 au commandement. Donc là on obtient un, un commandement moins 2 sur une unité, et en plus une, une sévérisation je sais pas si ça existe ce mot d'ailleurs, mais en fait ça va empirer les, les tests d'attrition adverse, et vous allez obtenir une, une petite létalité, sur la phase de morale, je te dis une petite létalité. Euh, si on parle d'un custodes qui, de mémoire, en commandement 8 ou 9, passe à 7, il en perd 2, il fait un 6, euh, ça peut vite être dramatique. Vous pouvez enlever euh, 100, 2. Ouais, assez facilement 50-100 points de custodes et je parle même pas sur des hordes où vous allez si vous mettez la horde à mi-effectif pouvoir lui enlever un certain nombre de figurines donc je trouve que si, c'est pas un lien qui me semble prioritaire, mais si vous reste 15, si 15 points et que vous jouez un neurotrope, plutôt que payer des glandes surrénales ou des choses comme ça un petit peu inutiles à vos adversaires pour accéder, enfin arriver à 2000 points et bien franchement ça me semble plus opportun de jouer le mucus psychique pour entre guillemets euh, rendre la phase de morale un peu plus dangereuse pour votre adversaire. Gestation armée, qui est le lien synaptique du tervigon. Très intéressant, puisque le tervigon, ça fait des années qu'on n'en a pas vu sur table. Et euh, je pense que ce lien-là va permettre de revoir peut-être dans un certain build. Euh, donc en fait, chaque fois qu'une figurine de cette unité va effectuer une attaque de tir, vous pourrez lancer tout jet de blessure non modifié de 1 et de 2. Et ça, euh, sur les haïve sur le tyranofex quel qu'il soit, euh, son équipement, c'est vraiment intéressant. Parce qu'une relance des 1 et des 2 sur de la force 8 des c'est très fort. Et euh, sur le canon briseur également, et sur le flux d'acide également. Donc je trouve que ça fiabilise. Toutefois, euh, il ne s'agira pas de, de jouer un tervigon exprès pour ça. Le est un choix QG, Psycheur, monstre. Donc en termes de secondaire, c'est un petit peu embêtant. Mais surtout, c'est une unité qui n'était quand même pas très bonne, et je ne suis pas sûr que ce buff valent 200 points. Toutefois, il euh, y a une, une, une liste d'armées à laquelle j'ai pensé, euh, que j'ai déjà vu jouer à, à, dans la méta, euh, et qui me semble être meilleure maintenant. C'est une, une liste basée sur un certain nombre de gaunt, euh, peut-être 90, 120 gaunt, qui vont prendre la table, et derrière, des packs de half qui vont pouvoir taper à l'antichar, char euh, les unités qui vont gêner les Gaunt. Et ben dans ce type de liste, je pense que l'ajout d'un tervigon qui à la fois fiabilisera les haviardes et à la fois repopera des gauntes me semble être opportun. En plus, je pense que le tervigon se prête très bien au... au trait de Seigneur de Guerre qui permet la relance complète des touches sur les haviardes évidemment. Donc là vous obtenez une relance complète des touches et en plus une relance des blessures. Donc là vous commencez à avoir quelque chose de réellement impactant. Mais en plus, le Tervigon va pondre des Gaunt, donc va aller dans, le, dans cette orientation de liste uh, Gaunt et Aveyard. Donc, Je pense que le, la combinaison de ces trois unités me semble être opportune et je ne serais pas étonné qu'on voit des listes uh, fleurir de ce type-là. On va passer à l'alimentation, qui est le trait du Trigon Prime. Uh, ça, c'est très intéressant parce que ça va nous offrir une possibilité que l'on n'a nulle part ailleurs. On va vous, ça va vous permettre uh, de désengager, et de tirer et charger. Euh, je trouve que c'est surtout le tir qui est très fort, pourquoi Parce que le désengagement et charge, on peut l'avoir pour toutes les unités, euh, pour deux PC, en allant récupérer les bonus de la flotte ruche Kraken. En revanche, il n'y a aucun moyen de désengager avec l'unité et tirer. Et ça, le, le clic, euh, c'est ce que craignent le plus les halvegardes. Donc, euh, avoir des halvegardes qui désengagent et qui tirent, ça me semble être quand même une assez bonne idée, <rire> Toutefois, je suis assez surpris que ce soit sur le trigon, que ce soit ce lien synaptique, pour la raison simple, c'est qu'un trigon, c'est un monstre qui vaut quand même assez cher et qui ne fait que du corps à corps. Et c'est quand même assez curieux de mettre ça sur un monstre de corps à corps, euh, une utilisation qu'on voudrait orienter sur les halveards, qui vont être eux plutôt fond de cours. Donc assez à ça, deux solutions. Soit vous mettez votre halveard en gardien de but pour, entre guillemets, protéger les halveards et leur permettre de désengager, tirer, et le trigon va charger ce qui avait engagé les halveards. C'est possiblement une utilisation intéressante. Ou alors, euh, vous espérez avoir un réseau synaptique suffisamment important pour pouvoir envoyer votre trigon et jouer sur les relais synapses pour accéder à vos égardes pour les faire désengager et tirer. Malheureusement, si vous envoyez votre trigon devant, il y a de fortes chances qu'il meure. Donc euh, pour moi l'utilisation à prioriser serait peut-être la première, avec un Trigouin, un petit peu gardien de but qui ferait euh, euh, voilà, le gardien de but contre les, pour les Aviards qui découperait ce qui viendrait les embêter et qui leur permettrait de désengager. En tout cas, c'est une utilisation qui me semble intéressante. Férocité débridée, euh, c'est le lien synaptique du Tyrannid Prime, et très honnêtement, c'est pas terrible. Tyrannid Prime était un, un QG déjà un peu boudé. Parce que c'est un QG qui vaut assez cher et qui n'est en plus pas psy -cœur. Donc euh, c'est un petit peu un QG qui est en concurrence avec les autres. Euh, malheureusement, son lien synaptique n'est pas suffisant à mon sens. À chaque fois que vous allez faire une attaque en mêlée, euh, un jet de touche non modifié va faire une blessure automatique. Euh, je trouve ça un petit peu léger. Euh, J'en parlerai pareil en conclusion. Je trouve que le tir a été très renforcé dans ce supplément, mais assez peu le close, et je trouve que pour rendre entre guillemets un petit peu ses lettres de noblesse à cette data sheet, il aurait été opportun, à mon sens de lui mettre un buff offensif de close, par exemple un plus une attaque en bulle, ou un plus un à la force, ou un plus un à la blesse enfin voilà, je, je trouve que c'est un peu dommage clairement je pense pas qu'on verra des, tyra des tyrannies de prime dans les listes donc ça me semble être un petit peu euh, au même niveau que le prince, c'est clairement pas quelque chose qu'on jouera en revanche, vous, je vous rassure tout de suite, euh, les tyrannies warriors ont probablement l'un des meilleurs liens. Euh, comme je le disais tout à l'heure, euh, les Tyrannid warriors, on va les retrouver euh, probablement assez souvent dans les bulles de léviathan parce que c'est tout simplement la seule troupe synapse. En plus d'être la seule troupe synapse, euh, c'est une, une troupe qui va vous permettre euh, d'avoir le lien synaptique suivant. Euh, pour chaque attaque d'une figurine, ajouter un objet de touche et là en fait euh, on imagine trois euh, packs de guerriers tyrannides avec 7 adas, ce lien synaptique vous allez pouvoir donner un plus 1 à la touche à trois de vos unités et instantanément on se rend compte que certaines unités qui n'étaient pas franchement sexy sur le papier euh, bah, deviennent intéressantes euh, typiquement on n'a plus besoin avec des packs de guerriers un petit peu hybrides d'un tyrannite prime donc ça nous fait économiser le prix du tyrannite prime on peut envisager ça sur bon, évidemment les alias pour les faire toucher à de plus, mais ça peut aussi euh, être parfaitement légitime sur un euh, barbet d'Irodule par exemple qui se retrouverait touché à de plus se tirer au corps à corps. On peut aussi l'envisager, euh, tout à l'heure on en a parlé sur les Devogonts ou même sur les Genestilers par exemple ou les Ormagonts ou même des unités qu'on ne voyait pas du tout comme le Arospex qui va pouvoir du coup avoir une certaine forme de létalité, ça va vous permettre aussi d'être moins euh, embêté sur les paliers dégressifs par exemple, sachant que je le rappelle ça concerne à la fois la CT et la CC, donc ça va très bien marcher sur des unités un petit peu hybrides euh, je trouve que c'est, bon les gens connaissent mon amour immo immodéré pour les guerriers de tyrannides, euh, clairement j'en jouais beaucoup, j'en jouais encore beaucoup et en plus ils apporteront euh, ce, ce rôle entre guillemets qu'ils auront été qui, à mon sens, ont toujours eu cette espèce d'ossature dans une armée Léviathan. Je trouve ça très bien. Euh, voilà, donc, je pense que tout le monde a compris qu'un plus un à la touche, ça fait partie des meilleurs buffs du jeu, et donc ce sera très intéressant. Le dernier lien, c'est la catalysation psychique des zoanthropes. Alors, les zoanthropes, bah, écoutez, vous allez fait une unité psycheur évidemment et euh, pour tous ces tests psychiques de cette phase euh, vous allez jeter un dé supplémentaire c'est le seul lien synaptique qui vous dit points. et très honnêtement c'est très intéressant je parlais tout à l'heure du neurotrope qui peut lancer jusqu'à trois sorts euh, typiquement on va bah, parler de deux sorts offensifs avec le hurlement psy et le châtiment et une potentiellement un catalyseur ou même pour fiabiliser vos actions psychiques donc là quand on commence à envoyer du smite, c'est encore plus vrai dans le cas des entropes, parce que les zoanthropes ont un smite amélioré quand ils sont dans un effectif suffisant, quand vous lancez 3 des 6 en relançant les 1. Euh, le critique arrive très vite et donc vous avez une possibilité de faire du smite critique assez rapide avec ce type de lien et pour 10 points sur une unité qui est déjà assez chère de base, en gros on les prend. Donc intéressant ce lien des zoanthropes, ça permet vraiment de fiabiliser votre phase psy et je pense que c'est un lien qu'on pourra voir en tout cas quand les zoanthropes seront inclus dans les listes. On arrive à la fin de ce supplément. Euh, donc, euh, dans un premier temps, euh, je vais donner euh, mon ressenti. Je, je trouve que le supplément est très bon. J'ai juste un certain regret. Euh, C'est que euh, ce qui semble avoir été mis en avant par Gamershop semble être le tir. On a du tir en Leviathan à peu près équivalent à Chronos et en plus stable. Malheureusement, moi, d'un point de vue personnel, euh, j'aurais préféré qu'on retrouve, entre guillemets, des lettres de noblesse sur l'aspect close. Et malheureusement les gains au close me semblent être assez peu euh, impactants. En tout cas, je ne pense pas qu'on verra des bulles euh, tyranniques de close euh, performés. Donc en ça, c'est un peu dommage. On... Je, je pense que les adversaires qui affrontent des have sont parfois un petit peu salés par cette utilisation d'unité, ou parfois on a, on a l'impression de ne pas avoir de contre pour, contre cette unité. Là, le fait qu'il soit renforcé va renforcer entre guillemets cet état de fait, et je trouve que pour l'intérêt du jeu, c'est un petit peu dommage. On aurait préféré une plus grande diversité, ça a été fait en partie, mais à mon sens, il n'y avait pas besoin de buffer la viarde. Je, je en tout cas je trouve pas. Euh, voilà. Après, on peut reprocher aussi que ces ajouts vont euh, affecter que l'éviathan. Et donc forcément, les gens qui jouaient euh, leur armée de cœur euh, Kraken vont devoir probablement passer en Leviathan, et je me mets à leur place, euh, ça m'ennuierait. Bon moi personnellement ça me va très bien, j'ai toujours joué que Léviathan, donc euh, je suis aux anges. Mais j'essaie d'avoir un avis un peu plus objectif sur, sur ce supplément. Et, euh, et voilà, je trouve ça dommage que seul Léviathan ait eu un traitement entre guillemets V9, parce qu'on est clairement dans une V9isation euh, du codex Tyrannide, mais en fait, en bilan, ce que je vais dire, c'est que le codex Tyrannide est un codex V8. Et le codex Léviathan est désormais un codex V9. Et en ça, c'est un peu dommage. Euh, voilà. Donc avant de conclure, on va faire un petit imparté sur le Psychic Awakening qui fait partie de ce, de, ce, de ce supplément qui a été, entre guillemets, retravaillé. Et il y a eu quelques changements. On va faire ça très rapidement parce qu'il y a très peu de changements au niveau des sorts. Euh, deux changements majeurs. Euh, la Symbiose Storm, donc le sort générique Chronos qui avait... Euh, qui permettait de faire des touches supplémentaires sur du 6+, plus, donc modifiable, et passer sur du 6 non modifié. Donc, euh, petit nerf là-dessus, notamment au niveau de l'exocrine. Euh, ensuite, le, le, sort, enfin, le sort Gorgon, qui permettait d'avoir un puissant PA en bulle autour de soi, et qui, ne, qui permettait de, de buffer, avoir un, par exemple, un Broodlord euh, Gorgon, eh ben, permettait de buffer les unités autour qui n'étaient pas spécialement Gorgon. Ça c'est terminé, maintenant le buff Gorgon ne s'appliquera plus qu'aux figurines Gorgon. Enfin, dernier petit changement que j'ai vu, euh, au niveau des stratagèmes du psychic awaking, euh, pas mal d'entre eux, notamment ceux qui avaient des effets euh, à six pas autour, euh, comme par exemple la fissure warp, ou... La sanglante distraction ont désormais des auras. C'est-à-dire que c'est pareil, les effets sont les mêmes qu'avant, sauf qu'on a gagné le mot-clé aura. Pas de grands changements à ce niveau-là, mais c'est à noter, notamment pour des capacités dans la V9 qui permettent d'ignorer les auras elles ignoreront les règles de ces, de ces stratagèmes-là. Donc voilà pour, pour la, la, la preview de ce, de ce supplément Léviathan. C'est clairement un bon bouquin. Il est assez subtil à lire, attention, il y a beaucoup de garde-fous, notamment sur les traits de seigneur de guerre, qui a le droit d'avoir, qui peut prendre quoi, c'est assez compliqué, on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc attention, lisez bien, parce qu'on peut se faire avoir euh, en termes de lecture. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, euh, que vous aurez plaisir à ressortir vos petites bestioles et que nos adversaires ne seront pas trop salés. <rire> Euh, voilà. bon plus honnêtement je, je ne pense pas que ça va euh, révolutionner le jeu de tyranny. je pense qu'on pourrait revoir des listes un petit peu atypiques comme j'ai dit tout à l'heure avec les, les gaunt et les tervigons on pourrait envisager peut-être euh, des listes avec des Steelers, même si moi je ne suis pas forcément fan euh, les Steelers ont quelques buffs dans ce, dans ce supplément euh, et euh, globalement on va avoir beaucoup de guerriers euh, bon, personnellement j'en jouais déjà euh, pas mal donc ça me gêne pas mais euh, on, en fait on a euh, une certaine euh, un certain hub général de certaines datasheets qui étaient un petit peu en deçà mais c'est des hubs qui seront de toute façon euh, vous ne pourrez pas buffer euh, plus de trois unités avec les liens synaptiques donc il faudra faire des choix et en ça c'est intéressant le, le seul risque que je vois c'est qu'effectivement les guards étant meilleurs on se retrouve avec du spam généralisé euh, de cette entrée et que ça se réduise un petit peu euh, à des T1 tellement létaux que votre adversaire ne puisse pas s'en relever et en ça c'est un petit peu dommage. Euh, voilà, je ne vais pas rentrer dans un débat méta où clairement aujourd'hui la létalité est en train de devenir démentielle et, et l'impact de certaines unités Delta1 sont, sont vraiment problématiques. Mais il est possible que voilà des listes à base de 18 aviards enterrent, pourquoi je dis 18 aviards Parce que typiquement une liste 18 aviards dont un qui ferait full roll roll et un, un autre qui ferait, je relance les D3, et l'autre qui aurait un plus 1 à la touche, euh, la létalité est quand même assez monstrueuse, et on pourrait euh, partir sur des, des games un petit peu basés sur le T1, et c'est jamais réellement bon. Euh, donc voilà. Donc écoutez, je, je vais m'arrêter là, je vous souhaite à tous, euh, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, et je vous dis à bientôt euh, sur Creative War Games, et je vous fais des bisous. Bye bye tout le monde